Découvrez le pack gain de niveau de monarque. Un nouveau moyen de déverrouiller des récompenses et de gagner 28 niveaux de passes de combat grâce à des quêtes hebdomadaires. Les quêtes de gain de niveau peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison, mais ne persistent pas dans la saison suivante. Alors assurez-vous d'être à la hauteur du défi. Le pack gain de niveau de monarque vous aidera à décrocher les récompenses ultimes de la saison.